Nous vous présentons ce projet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire à savoir créer un musée virtuel de la ville d'Anonais en partant des éléments du paysage actuel pour aller et remonter dans le temps et pour voir en VR comment ces éléments du passé finalement ont été transformés par des années et des années de travaux urbains au sein d'Anonais. Donc, là, cette année, euh, à travers le club média, on a scindé le club en deux groupes. Donc on a appris aux élèves à utiliser les casques VR, faire des captations à 360 degrés et de l'édition euh, d'environnement à 360. Les élèves ont fait un travail euh, que l'on peut considérer euh, de travail d'historien. Ils ont euh, fait un tri des sources proposées de la Bibliothèque municipale d'Annonay et des archives municipales d'Annonay. Donc, les deux institutions nous ont reçus et nous ont permis de découvrir énormément de documents d'archives. L'objectif, c'est de réaliser une maquette d'environnement à 360 degrés qui fonctionne à la fois en réalité virtuelle sur des casques, mais aussi sur des ordinateurs, sur des tablettes et des smartphones dans l'idée, sur place, en ville, de pouvoir accéder à l'environnement 3d directement par un qr code dans la rue donc on est rejoint par un professionnel sur place le professionnel lui il va faire des captations avec des appareils encore plus performants pour pouvoir réaliser une immersion encore plus importante sur les casques ça vous va c'est cool allez la tour ce qu'il faut faire pour la tour on va d'abord alors, on va peu. Son... Ah mais c'est ça la deuxième. Ça fait bien, hein Génial. Ça fait bien comme tu. Euh... Ah, comme tu pour revenir Ouais. Ah ouais, t'as un bouton pour. La dôme sentait trop mauvais. Euh, et et il y avait les transports en commun qui pouvaient pas circuler euh, comme il faut. Donc, euh, pour cette raison, Monsieur Printemps a demandé la recouverture de la de. Et les travaux ont débuté en 1964.